La deuxième demi-finale vient d'avoir lieu Mouse face à Double Nation. Et comme lors du match retour de la saison régulière, Mouse s'est imposé ouais. avec un 40 à 0. Une performance absolument incroyable qui les propulse en finale face à BMS. Cependant l'highlight de cet affrontement il ira tout de même à Rickmans Barnett qui a su nous faire une phase Ken sur problème X fantastique. Les autres ont un peu subi le match-up mais dans ce match-là c'est la démonstration qu'il faut faire très attention quand même à Ménat, surtout dans ces phases de comeback. Après ce gros pied il récupérera le V-Trigger, prendra la bombe dans la garde et sur scène moyen point, accélération V-Trigger la première glissade envoie deux satellites et ensuite fait saut moyen pied et renvoie les satellites ce qui provoque un reset. Reset des dégâts reset des dommages, reset du damage reduce deuxième drill, il pense que le le cross-up va arriver, c'est quand même encore devant. Derrière, il y a un nouveau combo, donc trois combos sur deux phases devant devant. Et euh, bah voilà, la mort de problème qui remportera quand même cet affrontement. En effet, hein, sur la longueur, ça, la coupe ira bel et bien à son équipe. Mao se qualifie donc pour la finale face à BMS. Nous attaquons la finale de la Street Fighter League Europe 2022. Qui va nous représenter à l'international C'est maintenant que ça se décide.